Toi, mais -toi. Tu vois, tu es renvoyé oh, tu... tu es renvoyé Attends mon va parler un peu C'est Attends, Oui, m'en Bon, droit Toi, chaque fois que tu es là Faut pas laisser quelqu'un rentrer. rentrer Tu vois, faut dire que je suis occupé okay. Même si ma femme vient ici, faut pas la, faut pas la laisser rentrer Même si c'est madame Même si c'est madame D'accord? Mmh. Toi, je te connais. Tu veux, la faute dormir. Non, je ne vais plus dormir. Tu je la faute dormir. mine. Je avant. avant. Je ne vais, hein, je vais pas plus dormir. Là, mmh. Même si madame, je ne pas dire que vous êtes là. Et c'est à ça vous êtes venu cette fois-ci. Madame. C'est à quoi? Vous ah, voulez rentrer C'est à quoi? Eh, bon fait, le patron m'a demandé de ne pas faire entrer personne. Hé! <coughs> Je veux venir chez mon mari. Je veux d'abord te demander la permission. Non, c'est ça. ça. Comprenez-moi, c'est mon travail. Il hey. m'a demandé de ne pas faire entre personne. Que personne vient, qu n'est pas là. Tu parles de moi. Hein? Hein? Eh? En tout cas, c'est mon travail. Moi, je ne peux rien. Il n'est pas, il pas il là. Tu parles de moi. Madame, merci moi beaucoup. Laisse-moi, je veux voir Madame, mon mari. Madame, suis moi, suis-moi. Oh, oh. Ne gâtez pas mon travail. Hey. Oh Madame, si vous Laisse moi Laisse-moi, tu n'entends pas. Hé, hey, non, me touche pas. Ça, du coup, ah bon madame, c'est ça là. C'est que je vais vous montrer de quel bois je me sauve. C'est mon travail. Et je dois me défendre. Après tout, si le patron me renvoie, vous ne touchez plus. C'est quoi Alors, vous ne passez pas aussi. Vous ne passez pas. C'est quoi C'est quoi Je vais aller voir mon. Vous ne passez pas. Ça veut dire quoi Vous ne passez quoi C'est quoi ça Si le patron me renvoie, vous le donnez à manger à mes enfants. Vous ne pas. Je ne veux que dormir, alors que je ne dois pas. Il y mon lofi. C'est quoi ça là Maman le veille, elle a un problème. Elle voulait garder mon travail. Tu es un méchant, non Tu es un méchant Ça va Tu es là Tu es là Oui, j'ai eu une information pour vous. Ah bon Et... Attends attends attends madame Ah bon, ma était là elle est venue ici elle faisait du bruit elle me forçait à rentrer dedans non mais elle est comme ça tu as refusé complètement non je te connais d'habitude tu dors mais pourquoi tu n'as pas dormi c'est c'est non c'est bien c'est bien moi question elle du mal non il y a pas tu es je je ne dors jamais mon patron compléter mon salaire Bébé comme toi. J'ai eu du faire ça. bébé c'est pas dans c'est pas mon petit poids. comme toi. comme toi. Tu vois le je tu mais je ne dormais pas. Tu te dis, je te dis, je te tu je te je te dis, pas te je te dis, je ne Tu te dis, je te Elle a te pas où Tu je te dis, je te dis, je te je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, je ne pas que tu Tu tu je te dis, je te pas